Pas, pas des essences plus sensibles, il y a des essences qui réagissent beaucoup plus... Enfin, le, la, la technique va être la même, quel que soit l'essence. Le, que il y a des essences qui, qui naturellement, ont une dominance apicale euh, quasi systématique et qui ne va pas nécessiter beaucoup d'intervention, comme le, le cormier, la lisier, le merisier. Par contre, on a des essences qui sont beaucoup plus demandeuses en, en termes de, de suivi, et en particulier le noyer. Quoi. Le noyer est une essence qui, euh, qui nécessite vraiment beaucoup, beaucoup de suivi, quoi. Parce, que, euh, parce que des problèmes de fourchaison, parce que des problèmes de, euh, de, de branches qui repartent à la base du tronc et qui au bout d'un an vont être capables de faire deux mètres pour repasser au-dessus de, de l'arbre qu'on avait travaillé depuis deux trois ans. Enfin, voilà. Donc il y a des essences qui, en termes de temps, nécessite plus de plus de travail enfin, en termes d'intervention nécessite plus de travail quoi.